Se l <rire> oh là ça se l'a piqué. Ça fait... Ça sent Ouah. chingue. Fais voir. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, Alia, que canons-nous qu faire Encore une préparation. Miam, miam, miam. Montre-moi quoi ça ressemble. Nous avons plein de choses à déguster. J'ai vraiment envie de tout manger ce que je vois. Allez, vite. J'aimerais que tu m'ouvres cela. J'ai un petit parce lapin. vraiment très faim. J'ai un petit lapin. Allez, petit lapin. Wow. Très, très, belle, très beau, très beau, très bel emballage. C'est pas toujours le même, en fait. Non. Ce pas toujours les mêmes, c'est vrai, tu as raison. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir à l'intérieur? Miam, miam, mia. Alors, qu'est-ce que tu as Un sachet rouge. Ouais. Ouvre, ouvre. Ouvre dedans pour voir ce qu'il y a. Allez. Nous avons un sachet rouge. Ouais. Un sachet violet. Oui. Un sachet rouge. Ouais. Oh là là mais nous avons plein de sachets là. Un sachet bleu, wow. un sachet marron ouais. et un sachet orange. Et eh bien avec tout ça, on va en faire des choses. Il y a ça. Une petite boisson. Il y a ça. Ouais. Une petite, et là, ça. Ah ouais, une petite mmh. cuillère. Il y a ça. Et les papiers de pour pas qu'on se mélange. Il y a plein de trucs, hein. À Il y a plein de trucs. Alors on va commencer par quoi On nous dit déjà.. Allez. Il faut découper les deux compartiments là. D'accord. Ici, il va falloir que nous découpions les deux. Enlève-moi le sachet rouge et tu me le mets dans le petit rond. D'accord. Et tu remueras avec ça. D'accord. Avec la petite tige. Oh, c'est rouge. Ouais. Je crois que c'est pour faire un petit bonbon. Et après c'est un bon <rire> boing bon, bon. Ah, Je sais pas, une, dix, trois... On mélange avec ça Oui, oui, oui. En fait, c'est un paquet rouge et c'est rouge. Mm -hmm. J'ai J'ai du ketchup. <rire> voilà, j'ai bien mélangé. C'est bon Super. Voilà, on a mélangé notre petite boule. La voici, la voici. Alors ensuite, nous allons renverser le paquet rose dans le petit récipient prévu à cet effet. Et ça va nous donner les petites boules à faire. C'est parti. Super. On va la remettre un petit peu d'eau pour pouvoir faire une petite pâte pour faire les petites boules. Super. Essaie de remuer. Je rate. Toujours avec le petit pic. Vas-y, vas-y. Remue bien, remue bien. Et après, il faudra le faire à la main, faire une espèce de pâte en fait. Voilà, la pâte, ça fasse un petit aspect pâteux pour pouvoir après faire des petites boules. Et on va faire une petite boule, une petite boule. Vas-y, t'en fais une aussi. Hop, mets là. tout, tout, tout. C'est tout ce qu'il nous faut. Nous faut nous, euh, euh, alors attends, on en met un petit peu de côté de la pâte parce que bah, il faut que ça fasse le rond. Hein. C'est oh ça vrai. Ah non, vrai, raison, as raison. Un tout petit peu plus. Vas-y, normalement, essaie de faire avec ça. Il faut que ça rentre dans ton petit rond en fait. Et ensuite, nous allons. Comme ça? Ouais, ben bah, mets-le pour voir si ça rentre bien dedans. Mmh, oui. Ah, super, après on doit mettre une petite cuillère d'eau encore, mais avec cette fois dans le petit récipient, c'est pour faire les poissons. Par contre, il faudra une cuillère, ouais, les petits poissons le là. Chocolat. Le chocolat, non, il faudra le non, l'orange, le mmh. petit sachet orange que tu vas mettre euh, d'abord. On va mettre de l'eau. Et après, tu mettras un petit sachet. Hop, oh, vas-y. Ah, oh, c'est dans le même Oui, c'est dans le même. Celui-là, tu l'as fait. Celui-là, tu l'as fait. Et en fait, j'ai donné de déjà, oui Oui. D'accord. Et tu vas encore remuer, remuer, remuer. Ça, c'est ce qui va nous faire, en fait, nos petits poissons. Il faudra le prendre dans notre main, après Non, non, non. Après, il va falloir le mettre dans les moules de poisson pour aller faire le gâteau en fait. Mmh. Ça va être bon, ça. Je pense que ça va être plus que bon. Ça va être très bon. Ah, c'est bon Allez, fais voir. Il va sur les ouais. trois petites boules. Oui, mais je pense qu'on en a encore besoin. Hein. Oh, je voulais renverser. Ah. ah, bah oui. Vas-y. Ben, moi, je t'ai rendu... Alors, voilà. Donc, après, avec la petite pâte, nous allons remplir le petit poisson. Et, euh, je... et Alia va remplir le deuxième. Le deuxième. Ouf, attends. Notre petit pic est parti. Ouf, ouf, ouf, ouf. Mmh. C'est tellement bon. D'accord, <rire> <rire> bon. C'est bon. Vas-y. Voilà, je te le petit bout si tu veux. Tu mmh. faire un truc de biscuit ou un truc que j'aime goûter. Les... Ça a goût, ouais, ouais, ouais. ouais. Mmh. Mmh. Ah, J'ai envie de manger, c'est très... Mmh. Alors après... Ça. ça, je vais mettre au four. Et va ben, falloir que tu nous fasses ce chocolat. Tu vas nous renverser le chocolat. Et puis tu vas le faire avec le, avec le petit pic. Tu vas remuer. Et puis... Euh... Et puis après, ils nous disent de faire une petite sorte de petite saucisse là. C'est pas grave, c'est pas grave. Laisse. T'embête pas. Où oh, il faudra mettre un petit peu de chocolat dessus. Mais je sais pas si on a. On n'a pas assez de. Ah, il faut que je mélange. On enfin, fait la crème, je crois. La, la, la crème pour les petites boules là. C'est bon Alors là, après avoir fait le chocolat, donc on a fait le chocolat. Alia a fait le chocolat, c'est parfait. Hop On va. Euh... Oh c'est là, c'est un petit poisson Ouais, enfin, un petit euh, Je sais pas quoi mais... voilà. voilà Et après, il fallait mettre euh, La petite boule rouge Que nous avions fabriquée au début Il fallait la mettre dessus T'en euh... es sûr qu'il faut le mettre sur ça Ouais, normalement, ouais Ouf. Alors attends, on va mettre les petits poissons Fous et après nous peintrons le chocolat entre les deux. Et ça, un petit paquet, joli. Vas-y, donc c'est reparti. Alia nous, euh, re, nous, verse, nous fait une petite crème euh, pour verser sur la. Sur les petites boules. Voilà. Oui, oui. Sur la petite brochette de boules. Ah bah le, le pic c'est bon. Ah bah ouais non, je m'en suis servi. Tu vas bah, bah, utiliser la, la petite cuillère. Hein. Vas-y, tu remues, tu remues. Et puis après, bah, tu, tu verseras sur la brochette de. Sur la petite brochette, tu. Bah, tu le verseras. Tu verseras ta préparation non, sur la petite brochette. Ça sent tisoire. les croquettes. Ça sent les croquettes. Avec un lien, nous avez Ah. C'est bien. Vas-y, maison. Super. Alors là, je mets ça dessus. Allez, on va préparer la petite boisson. Alors, pour préparer la petite boisson, il faut le petit verre plus le petit sachet bleu qu'Alia va nous faire. Alors, Alia, je vais te mettre l'eau et après, tu vas remuer ta petite boisson avec le petit sachet. Voilà. Et là, tu vas renverser, puis remuer. Remuer, remuer, remuer, remuer. Ça va piqué, hein. <rire> oh, oh ça, ça fait... Ça sent Shingon voilà. Ça va ah ouais, ça sent bon. Mm. Ça sent le chewing euh, euh, en le chingham, ciel. C'est le ciel. En nuage, en nuage. D'accord. Mm. Ah, on avait fait des. Oui, on avait fait. Euh, on avait fait des nuages. C'est vrai que c'était. Euh, c'était très bon. Alors ça faisait fait ça. un peu pâteux, hein, à la fois pâteux. Mais enfin, je bien, on connaît. avait l'impression qu'on était en train de manger un petit nuage. C'est vrai. On faire lui la parce qu'il y avait des petits bonbons et euh, on mettait. Ah, C'était trop bon. Mm -hmm. Vas-y, remue, remue. Ah. Tenez, madame. C'est bon, alors ton petit verre. Et bah, tu vas le mettre ici. T'as bien tourné. Voilà, bah, c'est super. Ça nous fait la petite boisson. Et là, c'est pour les petits poissons qui sont toujours pas euh, prêts. Et... Ils vont pas tarder. Et le chocolat, euh, oui. Chocolat, c'est bon, je l'ai mis quelque part. Mais c'est les petits poissons que j'attends avec impatience, bien évidemment. On va attendre ici quand qu'il <rire> Voilà, nos poissons sont sortis du four. Le plastique est un peu cramé. Et on essaie de les démouler, mais c'est vrai qu'il faut dire que c'est pas du tout du tout facile. Hein. Alia, elle met du chocolat dedans. Elle les fourre au chocolat, mais. Euh... Donc j'ai un bout de poisson qui est resté. Euh... C'est bon Vas-y. Je sais même pas dans quel sens ça va. Parce que que ça. Du chocolat, le chocolat vous Bah non mais le chocolat il allait dedans. Hein. Bah oui mais il n'y a pas assez de chocolat sur la main. Bah non mais bah tu le mangeras comme ça. Ok. Voilà voilà. Alors on va aller voir au plus près. Mmh. Ce qu'Alia nous a fait. Ah, C'est super beau. J'aime bien Et voilà. On va faire une super bonne dégustation. Alors, Alia, tu as aimé faire ce, cette petite recette Ouais. Qu'est-ce que tu as aimé le plus Ça, ça et ça. Ça, ça et ça. Tu as tout aimé en oh. tout. Ah ouais, t'as pas aimé le coulis de... Côté. Non, je sais même pas quel goût réellement ça a. Donc euh, bon. Je laisserai le chocolat à la fin. Ok. On va le mettre ici. Et bon, bah écoutez, j'espère... Je j'espère en tout cas... Les trucs que la vidéo vous aura plu. Moi, j'ai savouré cette vidéo. C'était super. Moi, je n'en ai appris moi. Voilà. Ouais. Et toi, Elia, tu as aimé la vidéo mm -hmm. Ouais. Bon Alors. Dos, du chinois, ouais. ouais, ça a un petit goût ouais, de, de sucré. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de mettre des pouces bleus et abonnez-vous. À très bientôt pour de nouvelles recettes. Allez, on y ne met pas de mains des pouces bleus, abonnez-vous à notre chaîne. Merci à tous, à très vite.